Ce Yearbook, c'est un condensé d'analyse que l'on réalise avec différents cabinets de conseil tout au long de l'année et on profite justement de l'événement pour pouvoir remettre ce document. Ça fait un petit peu partie des missions et de l'ADN de l'EBG de lier à la fois du contenu et des personnes pour pouvoir l'animer et le mettre en place. Le Yearbook, c'est une somme d'informations qui est unique, je pense. Hein. Ça permet d'avoir une vision assez transversale sur les enjeux le marketing et data du moment. C'est un bon outil pour justement appréhender tout ce qui est autour de l'expérience client, de la digitalisation. On sait que chaque année, il y a des mouvements dans ces secteurs-là. Alors, On l'utilise pour relayer en fait tout ce qu'on apprend ici auprès de nos équipes, en rassemblant aussi des compétences nécessaires pour mieux comprendre les solutions qui sont présentées ici. C'est une vraie source de benchmark, de témoignages clients. C'est important de pouvoir rencontrer sur un laps de temps qui est dédié à un maximum de personnes, de solutions. Beaucoup de rencontres qui se font au delà de ce qui avait été programmé, donc c'est tout l'intérêt. On a des rendez-vous en face-à-face -face programmés, on se croise dans les couloirs, on se croise dans les plénières, on se croise en dehors même. C'est quand même très pratique de pouvoir rencontrer 40, 50, 60 annonceurs en, en, en moins de deux jours. Moi j'ai bien aimé effectivement les sujets liés au, au traitement de la donnée, à la restitution, notamment tout ce qui est reporting. Ça nous permet nous, en tant que prestataires, bah, de mieux se faire connaître. Alors il y a un élément qui est constitutif du Digital Benchmark, qui est actuellement en train d'être refondu, d'être repensé. Il s'agit bien entendu de la plateforme TheDigitalBenchmark.com. Actuellement, il s'agit d'un annuaire qui recense toutes les technologies que nous avons analysées. Mais l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, pas simplement donner des informations classiques, mais plutôt d'accompagner la personne qui aurait un projet digital à se poser les bonnes questions et à avoir la bonne démarche. Alors, la plateforme ABG, forcément, est un outil extrêmement pertinent, extrêmement efficace. Le BG organise plus de 150 événements à l'année, ça nous permet de garder le contact avec les annonceurs, avec les problématiques. Ces 150 événements, ce sont des task forces, ce sont des dîners, ce sont des conférences et de plus en plus de webinars forcément. Mais on tient toujours à avoir notre autre patte, à avoir notre sens du contenu et à faire en sorte que chaque personne ressorte de l'événement en ayant appris quelque chose ou en ayant rencontré quelqu'un, un annonceur ou un prestataire.